c'est pas que le chef est hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Non, non, non. Hey, au commissariat, on va gérer ça. Arrivez au commissariat, on va gérer ça. moi, on n'est pas les mêmes choses. On n'est pas, des pas Non, non, non, ça là c'est faux billets. Moi, il te dit c'est faux que tu m'as donné. Arrivez au commissariat, on va voir ça. ça. Qui, est, qui est fou Qui est qui fou en toi et moi Qui est bête et je j'étais pris dans mon véhicule et tu me suis encore. Depuis que tu me vendais les faux là, je ne dis rien. Et puis aujourd'hui là, on va gérer ça au 3 ça fait 3 sur oui. 3. Qu'est-ce qui vous est arrivé ici? Ah, Allez mon oui. Dieu, monsieur. S'il vous plaît, abusez de moi. N'zé? N'zé j'ai été regarde au coeur. Je regarde au coeur. Je te regarde au coeur. Je te regarde au coeur. Je te coeur. Je te regarde au coeur. Je te coeur. Je ah, attends, attends, as course, merci tu as fait merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je n'aime pas ça. Tu que moi, peur de toi Qui, qui vient? Donc, tu es qui Toi là, tu es qui on, on va Ça pas. va, ça va pas c'est toi. On, on va voir Je te dis que moi je ne passe pas je ne veux pas jouer avec hein, toi. Je ne veux plus comme ça. Chef, romain. Je ne hein. suis pas ton Je n'aime pas ça. Je ne suis pas Lui, là, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Si je quoi? suis là maintenant, c'est parce qu'il m'a vendu. Trop qui est fou. Tiens, c'est c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Voilà. C'est ce qu'il m'a fait c'est pas le vrai, ouais ce que tu as trouvé le faux, tu veux pas le, tu veux pas le, calmez-vous, tuer, Wallahi, moi je vais le tuer, hey, eh, hey, oh. oh. ah. wow. regarde ce qui m'a remis comme les gardiens, c'est faux billet, regarde, c'est faux billet, oh, c'est là c'est faux billet, c'est faux billet, calmez-vous, vous avez quoi, c'est faux billet, attention hein, oh c'est pas que le chef de la maison, calmez-vous, calmez-vous, je vais te ciper aussi tu as regardé le faux billet, c'est ça Oui, c'est pour moi. Il a regardé quoi Drogue. Il drogue. Oui, c'est pour moi ça là. Vous êtes tous en état d'arrestation. Comment je Non, non, Tout Si vous vous Vous êtes tous en état d'arrestation. Vous êtes tous en prison. Attends, attends, attends. Tu as gardé, C'est faux drogue que tu vendu. Toi, c'est faux billets que tu as donné. Vous vous tous en allez allez-y, allez-y, là y Quoi y y Appelle la police appelle la police qui est la police toi Tu dis que on la police